Salut, c'est Guillaume pour le SNES FSU Guadeloupe. Alors cette semaine, on va vous parler de l'accueil des entrants puisque ça a fait l'actualité que le recteur s'est déplacé au lycée cuef pour accueillir les entrants dans l'académie. Et euh, c'est assez intéressant d'en parler puisque euh, ça fait des années et des années que cette réunion est organisée. Je crois que c'est une des seules académies euh, à organiser ça. Et c'est un petit peu ridicule si on regarde bien le déroulé. Alors déjà, l'accueil au lycée coef par le proviseur Christian Louis, qui est connu pour être un antisyndicaliste primaire et pour empêcher régulièrement les secrétaires du SNES ou de la FSU d'entrer dans les établissements scolaires, ça fait déjà doucement sourire. Ensuite, bien évidemment, le recteur s'est déplacé et puis, bien évidemment, il a immédiatement communiqué sur les réseaux sociaux comme il le fait systématiquement pour présenter son académie et pour dire à quel point... Son académie était une académie où il y avait des enjeux et aussi quelques difficultés. Bon, il a simplement oublié de parler que parmi ces difficultés, il y avait les suppressions de postes euh, qu'il multipliait d'année en année et que lui-même en avait supprimé 44 l'année dernière. Euh, et puis après, il euh, y a eu une présentation de l'Académie. Alors c'est assez rigolo, puisque quelqu'un qui entre dans l'Académie de Guadeloupe, a priori, euh, il sait déjà que l'Académie est un archipel, il sait déjà que Basse-Terre est volcanique, mais il euh, y a eu une longue présentation pour montrer euh, ces différents éléments, euh, ce qui était un petit peu... Euh navrant pour les collègues présents. Euh, après, euh, et alors c'est là que ça devenait assez succulent, c'est qu'il y a une présentation des risques majeurs euh, naturels et technologiques euh, en lien avec l'académie, bien évidemment. Alors euh, tout le monde sait très bien qu'il y a des risques majeurs dans l'académie, ce qui est rigolo c'est qu'on sensibilise les entrants à euh, ces risques mais que dans les établissements scolaires, rien n'est toujours prévu pour prévenir ces risques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stock d'eau en cas de problème, il n'y a pas de réserve sèche pour tenir trois ou quatre jours s'il y avait un séisme majeur et que les gens étaient bloqués sur place. Enfin, en gros, rien n'est prévu. Et puis même le bâti scolaire, tout le monde sait très bien que le bâti scolaire est largement défaillant dans une grande partie des établissements scolaires et qu'absolument rien n'est fait si ce n'est un plan sur 10 ou 20 ans de reconstruction, mais bon, si d'ici là un séisme se produit, eh bien, on sait très bien qu'on court à la catastrophe. Donc, c'est assez surprenant de voir que l'académie se met en tête de prévenir les entrants sur les risques, mais qu'ensuite, au quotidien dans les établissements scolaires, pas grand chose n'est fait, ou en tout cas pas le nécessaire pour permettre de prévenir de tels risques. Et puis enfin, toute l'après-midi était consacrée à une originalité de l'académie, c'est-à-dire expliquer ce qu'est un Guadeloupéen avec un titre pompeux et un chercheur de l'université qui venait présenter cela. Alors, il y a une évolution, hein, puisque il y a 15 ans, cette même présentation était faite par la directrice de cabinet qui expliquait aux entrants dans l'académie qu'il ne fallait pas mettre des coups de pied aux élèves guadeloupéens, parce que c'est bien connu que dans les autres académies, on frappe les élèves à coups de pied, et que il fallait s'habiller correctement parce qu'on n'était pas à la plage. C'est vrai qu'un enseignant, quand il se rend dans un collège ou dans un lycée, il se croit à la plage, c'est bien inconnu. Alors là, le, le, le ton a un petit peu changé, mais cette idée qu'on doit présenter l'autochtone guadeloupéen, entre guillemets, bien évidemment... Euh, à des entrants dans l'académie, c'est assez surprenant, on imagine très mal le recteur de Créteil euh, présenter l'autochtone Cristolien aux entrants dans l'académie de Créteil euh, qui sont tout aussi jeunes, euh, voire plus jeunes que, que ceux de l'académie de Guadeloupe. Donc c'est absolument euh, navrant de voir qu'il euh, n'y a pas d'évolution euh, sur le fond, sur le contenu, euh, et que euh, cet euh, accueil euh, des entrants, euh, c'est quelque chose de très lénifiant, où le recteur se contente de communiquer, mais où les gens n'ont finalement pas appris grand-chose, euh, Vu de ce que le SNES FSU a vu, puisque le SNES FSU était présent, a accueilli aussi les collègues et a pu discuter avec eux un petit peu. Nous étions la seule organisation syndicale présente sur place avec le SNESUB et donc euh, nous sommes très contents d'avoir euh, vu ce qui s'y passait et, et nous appelons bien évidemment les collègues qui s'y sont profondément ennuyés et qui n'ont pas appris grand chose à venir euh, au pot d'accueil de, de la FSU au pot de rentrée de la FSU qui se déroulera le samedi 28 septembre aux ailes guadeloupéennes au Rézé et où il y aura euh, un accueil convivial et syndical et où les collègues cette fois pourront apprendre des choses un petit peu plus intéressantes et importantes euh, sur l'académie de Guadeloupe euh, pour donc tous ceux qui n'ont pas pu se déplacer à l'accueil de l'Académie sont bien évidemment aussi invités à l'accueil syndical de la FSU samedi prochain. A bientôt